Salut les amis, on se retrouve dans cette vidéo pour découvrir à chaud le tout dernier épisode de la série Astartes. Pour ceux qui connaissent pas Astartes, euh, c'est des vidéos qui sont balancées sur une chaîne YouTube du même nom. Je vous invite à aller la découvrir, c'est absolument incroyable ce que fait ce gars-là. Il euh, y a eu jusqu'à présent 4 épisodes qui montaient vraiment en puissance au fur et à mesure. Là, on arrive sur le cinquième. Quand on le découvre et qu'on met son curseur, on voit que ça dure 7 minutes 30. On s'attend à du très très très lourd. Ce qu'il a fait jusqu'à présent est incroyable, que ce soit visuellement, euh, que ce soit au niveau du son, euh, au niveau de l'intensité. C'est vraiment exceptionnel et là on va découvrir l'épisode 5. Je vous avoue que je suis enjaillé au plus haut point. Allez, on va mettre ça les gars. Ok donc là un rappel, un rappel des épisodes précédents allez les voir si vous ne les avez pas vus c'est une tuerie c'est une tuerie vraiment euh, exceptionnelle Ok donc là on est on est sur, euh, sur un vaisseau de l'Imperium Et euh, ça ressemble à un poste de commandement Putain les plans sont déjà déjà de base Ok. Absolument, je ne sais absolument pas ce que c'est. Allez Bam, Ça... l'acquisition est là, la mon gars. Petite séance de méditation a priori. Pff, ils sont tellement stylés les marines. C'est oufissime. Ouais là, c'est du vétéran ou de l'escouade de commandement, je sais pas, mais c'est des.. Euh... C'est des gars qui ont du vécu quand même Ok donc on n'est pas au même endroit Donc ça c'est les, les marines des 4 premiers épisodes Donc qui se sont frités, euh, qui se sont frités. Donc là on dit, mais Le mec il s'est gavé Il s'est gavé il a tout, il, tout y est franchement euh, Le son, les pas Les bruitages c'est ouf Ok, donc là on suit toujours l'aventure de ces héros-là qui semblent être euh, sans doute les, les héros principaux. Lui, euh, lui décon Zéro. C'est lui, lui, l'a tartiné les, les, deux, les deux, les deux, mecs euh, qui gardaient les, qui gardent on sait pas quoi d'ailleurs. On va le découvrir, on l'espère. Ok. A priori une statue. Je ne sais pas ce que c'est, une statue d'une divinité. Ça, euh, visuellement, ça ressemble aux deux mecs qui gardaient justement peut-être un temple ou on ne sait pas quoi, mais ça sent, ça sent l'hérésie. C'est pas net. L'Empereur a dit c'est pas net. Ok. Donc a priori, c'est ça qu'on est venu chercher. C'est la, la bouboule. Est-ce que c'est la même qu'on a vue dans le vaisseau est-ce que le time-life c'était différent Putain, les, les effets sonores sont exceptionnels. Vraiment très très bien. Il est thug ce gars là, faut pas le provoquer. Ok. Là le Une menace quand les autres arrivent. Il y a un truc, des bails à travers le champ euh, cette espèce de champ de force ils y sont déjà passés hein. le champ de force c'était l'espèce de truc qui protégeait aussi les deux gardes du temple là si on peut appeler ça un temple et euh, ils étaient passés à travers déjà de, de ce premier champ de force et là on voit qu'ils sont repassés à travers ok distribution de rations pour tout le monde ok petite, euh, petite piqûre je sais pas si j'essaye de de prendre du renseignement, de neutraliser la sphère en question, mais euh, cherche une interaction avec. Ah non, pas douter. Il se passe quelque chose. Ok, vous avez vu les petits passages super propres euh, d'une scène à l'autre. Je sais vraiment pas du coup si le, le pour le coup ça ressemble à la même sphère. Est-ce que le timelapse est différent Donc cette scène-là se passe avant, après. Là, ça sent la castagne mon pote. Ok donc la, la sphère interagit avec l'inquisition, les déconnecté pour analyser ce qui se passe. Connexion avec la sphère. Il y a un délire galactique là. En on est dans le, on dans Et... Yes, c'est chaud. Ça s'active, ça, ça s'active, ça, ça va, ça va partir en vrille. nous sortir un démon du truc, fait quelque chose. Il a pris, il a pris, enfin, la sphère a pris. Euh... A pris possession du gazier. Serviteur là. Et il y a des petits flashbacks. Les scènes, elles sont d'une intensité sonore et visuelle excellente. Excellent ce qui vient de se passer. Ils l'ont déboîté sur le temps. Ça part, en... Ça part en brille, il y a, il y a un problème des noms Ils Il faut happer encore par cette sphère. Est-ce que c'est la même Je sais pas. Ça m'a envoyé sa petite euh... calibre euh... calibre sur la tente Vas-y. Ok, mauvais bail, mauvais plan. Le mec s'est arraché la main. inspiré, là. Tout inspiré par la sphère. Qu'est-ce que c'est uh -huh. Ok, il va... Il semble être un peu dans... Il voyage, genre hein. ça ressemble à un portail un portail warp, ou un truc qui le... Ouais, ça... il voyage dans l'espace. Clairement, il est en train de traverser l'espace. Le... Et... arrive à destination ouais ok j'avoue dans le casque ça l'aurait ça l'aurait pas fait il est stylé il est stylé de ouf il déconne pas le mec lui il a purgé du xenos dans son existence il n'y a aucun doute là-dessus putain c'est excellent c'est excellent Ok, donc là, va savoir où il est tombé. Ça sent l'hérésie à plein nez. Le plan est trop stylé. Ah là là. Excellent. Ah, putain. Ok. Ok, il met la presse. Il met la presse, le gars. Il, met, il fait le taf de ouf. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Oh énorme, c'est énorme. vraiment excellent ce qu'il a fait ce gars là c'est euh, exceptionnel, franchement je, je kiffe, moi je suis emballé depuis les premiers épisodes, alors encore une fois je vous mets le lien dans la description, si vous connaissez pas cette chaîne là, il faut y aller absolument il faut suivre ce que fait ce gars là il faut lui soutenir, il faut lui envoyer une tétrachier de likes sur toutes les vidéos, il fait un travail exceptionnel on est dans l'univers de 40k et ça on kiffe, on kiffe de ouf vraiment c'est c'est ce qu'on attend et ce qu'on n'a pas en fait depuis qu'on fait du depuis qu'on joue dans cet univers là, on allait bouquins on a nos figurines on a notre monde mais ça on l'a pas vraiment un support visuel digne de ce nom ce mec là il a fait un taf de ouf vraiment je, je kiffe je vous avoue ne pas avoir compris la totalité de l'intrigue euh, parce que euh, on sait pas trop où on est déjà de base Ces galants, euh, les espèces de, de, de gardiens là euh, qui se font décapsuler le groin à, à l'épisode 4 eux, on les, je les connais pas, euh, et là, du coup, on sait pas trop vers quoi on s'oriente, cette sphère là, je sais pas ce que c'est, il y a peut-être cette statue d'une divinité qui peut nous orienter, mais, euh, mais voilà, alors moi, ma grosse question, c'est au niveau du time lapse. Est-ce que ce qui se passe dans le vaisseau avec l'espèce de serviteur de l'Inquisition qui est qui se fait happer par la sphère et, euh, et qui se fait déboîter par euh, par les vétérans, le capitaine, on ne sait pas qui c'est, mais voilà, il y a très très peu de dialogue, donc on doit on doit interpréter et uniquement interpréter ce qui se passe dans cette série. Euh, donc là, euh, est-ce que le time lapse est le même entre celui-ci et celui où on voit les héros des premiers épisodes qui sont arrivés en drop pod et qui ont tout déglingué et, euh, et qui sont font happer bah, par cette sphère a priori, notre personnage principal, il traverse le warp, il se retrouve à la fin sur une planète qu'on ne connaît pas. C'est pareil, encore une fois, il y a des statues. Euh, là, pour le coup, ça devient très lumineux sur la fin, donc euh, on ne sait pas ce que c'est. Ces statues, Moi je, elles ne me parlent pas, donc euh, on ne peut pas faire une corrélation avec les, avec les divinités du chaos. Euh, par contre, il y a un moment où le serviteur il reçoit des informations de la sphère, et là, on voit des... On voit des euh, des petits euh, des petits flashbacks Alors, on sait pas ce que c'est euh, on sait pas ce que c'est mais en tout cas ça pue pour les marines ça pue pour l'imperium on a vraiment vraiment envie de découvrir la suite et là il nous balance à la fin un petit euh, un petit truc à la marvel euh, avec euh, un Predator qui arrive qui t'envoie une espèce de salvas et euh, et puis le marines qui rafale au bolt qui se prend une petite décharge d'énergie à côté enfin vraiment vraiment super stylé c'est tout ce qu'on attend de l'univers de Warhammer 4000 tout y est, moi je dis gros gros soutien à ce gars-là qui fait ce, ces vidéos. Je suis extrêmement emballé vraiment par ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Euh, voilà, j'espère que vous avez kiffé. Si vous interprétez, si vous avez, parce que moi je suis pas un grand grand connaisseur de fluff, si vous, vous avez un petit peu euh, la notion de ce qui est en train de se passer dans cette web série, mettez-le en commentaire. Si vous avez une interprétation de ce qui est en train de se passer pour vous, qui sont ces gars-là, sur quelle planète on est, est-ce que le timelapse est le même, où est-ce que finit notre héros à la fin de l'intrigue, ok, mettez-le aussi dans les commentaires, on va découvrir tout ça ensemble. En tout cas, euh, voilà, moi j'ai kiffé, j'espère que vous avez kiffé aussi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Aïe ciao les seigneurs de guerre.